Lugatois, Lugatois, chers concitoyens, en tant que tête de liste départementale de Louga de la coalition natanga Askanui, que dirige Cheikh Alassane Sen... je viens briguer vos suffrages. Cette 14e législature, comparée à la 13e qui a été l'une des plus médiocres depuis Blaise Diagne et Carpo, devrait être une assemblée de rupture de propositions... de programmes... de contrôle et de... résolutions de pas mal de problèmes... C'est la raison pour laquelle... mon historicité politique... qui m'engage depuis 88... fait que... je viens auprès de vous... proposer... d'être le représentant du département de Louga... à l'Assemblée Nationale pour diverses raisons... le député qui doit contrôler l'action du gouvernement... Le député... qui doit proposer des lois... Le député... qui de par les questions orales ou écrites... doit... participer... au programme... de gestion... du quotidien des Sénégalais... C'est la raison pour laquelle... en tant que tête de liste de la coalition Nathan E. que je vous présente... je viens vous demander de voter massivement le soir du 31 juillet pour diverses raisons. Nous sommes une jeune coalition nouvellement constituée et nous ambitionnons de proposer un programme sur la base d'une solidarité triangulaire sur la base du WAF qui est un fonds de solidarité islamique sur la base de l'éradication de la pauvreté, pauvreté sur la base de l'employabilité des jeunes ...à travers la maison Kerkotch... ...à travers le premier cartable de Dijun... De, ...qui lui permettrait de créer son entreprise et de trouver, trouver son emploi... ...d'où la fameuse formule... ...Rabbal Mbal... Il est temps... ...Nous Sénégalais... Au, ...à la veille du pétrole, du gaz... ...Nous Sénégalais qui avons avant le zircon, cir, le ...les ressources humaines... De, L'une des plus grandes institutions di, di, di, de, de l'Afrique, l'Université Cheikh Ante Diop, d'éminents professeurs et historien, il est grand temps que ce Sénégal sorte du lot. Pourquoi Cette, Ce challenge passe forcément par l'élection à l'Assemblée nationale de nouveaux députés. Un nouveau programme qui, participerait à l'éradication de la pauvreté. Un nouveau programme qui viendrait alléger les charges de la ménagère. Un nouveau programme qui créerait cet équilibre social. Nous sommes un pays, à plaisanterie, euh, nous sommes un pays de cousinage à plaisanterie. Nous sommes un pays euh, à 95 musulmans où le dialogue islamo-chrétien est Constant, nous sommes un pays hérité de Cheikh Ahmedou Bamba, de Seydi Aji Maliksi, de Tcherno Soleil de Cheikh omar Foutiou. Nous sommes le pays de Cardinal Tchandoum aussi. Ce Sénégal-là qui a plus de 3 millions et quelques d'étrangers, ce Sénégal qui accepte tout le monde doit être équilibré. Ce Sénégal qui a le pétrole, le gaz ne devrait plus faire partie des 25 pays les plus pauvres du monde. Mais c'est un Sénégal où la répartition inclusive des ressources devrait concerner tout le monde. C'est la raison pour laquelle en tant que tête de liste départementale de la coalition Nathan Askanwi que je dirige avec Cheikh Alassane Sen, je vous demande de voter massivement le 31 juillet pour que cette 14e législature soit l'une des plus techniques et servir au peuple. Inch'Allah. Quand on entend tout ça... Amdi Djamme... Les amis... Ils ont fait le travail depuis qu'on a fait la politique de 1988. Moi, Mohamed Moustapha Sekh, je suis la tête de liste départementale de la coalition Nantanga-Askanoui. La coalition que tu sais est... Cheikh Alassane Seyne a été fait. Cheikh Alassane Sen moy kifi Macky Sall tedion bi nga xamanteni Charles Abdou Touba bi say say yoyu bindon nan lu bon lolou ci ko de ki sallalahu alayhi wa sallam ci am gennon mom Cheikh Alassane Sen wax ci len ko tecc fukki wér ak ñet ñu am na coalition bo xamni liñ len di proposer lan moi bundike, diké d'abord loi yi ñu jaaxal yépp muy loi yi ci gor mandat loi ci pétrole be gaz be foncier be yoy yépp dinan ko lijienti wat danan proposé à ce que agence yi ñu créer yépp pour def def ko lek ko ay xaliss commencer ci conseil économique et social ak au conseil des collectivités territoriales yoy yépp dañ koy supprimer créer ben agence bo xamanteni ñu tudde ko agayer agence de gestion des actifs de l'état lolu dana tax rew mi meuna dox technicité rew mi meuna contrôle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 L'élection est le 31 juillet, le présidentiel 2024. candidate, parce que elle Sénégal. est de est de Tonton. Tonton. de Tonton. Tonton. Tonton. Je suis très heureux de avez changé la Le 31 juillet, inshallah, nous avons voté massivement la liste de nos élections. Nous bulletin voté pour les élections. Mi avons voté étoile les élections. Nous avons voté pour les élections. Nous avons voté pour les élections. Nous avons voté pour les élections. Nous avons voté pour les élections. Nous avons voté pour les élections. Nous avons voté pour je suis le chef de man Je de l'université Je suis le département de l'université commune le de l'université Je suis le de le de l'université Je suis le département. de Dakar. de Je suis le chef de l'université de Je suis Je suis Je suis Je suis Je suis n'est que consultant en même temps. Nous Nous sommes consultants. Nous Nous sommes consultants. Nous sommes consultants. Nous sommes consultants. Nous sommes